Vous êtes bien dans l'air du temps, tout au moins dans l'air du temps des rendez-vous des 60 printemps. Mais dites-moi, à l'heure actuelle, vous avez une tendance euh, plus forte dans vos pratiques Alors, je vais vous dire, ce que j'essaie de développer pour les plus de 60 ans, c'est de faire du dépistage et des bilans anti-vieillissement, anti-âge. Vous voyez, ça, c'est le... vraiment, pour moi, fondamental. Lorsque nous perdons notre autonomie, c'est parce que notre physique ne suit plus. Donc le gros problème, après 60 ans, c'est qu'on fait moins d'exercice, on a moins d'activité physique. Et puis, euh, donc l'usure, si vous voulez, fait qu'on euh, en fait de moins en moins, c'est un véritable cercle vicieux. Donc ce qu'il faut, c'est reprendre les choses en main, mais il faut être suivi. Comme on fait le contrôle technique de la voiture tous les deux ans, il faudrait que toute personne... De, à partir de 50 ans et même de 40, et je dirais même depuis l'enfance, tous les ans, il faudrait faire un contrôle technique pour voir si tout va bien sur le plan mécanique. Parce qu'il faut savoir que le moins petit problème mécanique chez l'humain, c'est tout à fait différent d'une voiture. Une voiture, si un problème mécanique, votre voiture, elle s'arrête. Alors que le petit problème mécanique chez l'humain, eh bien, nous allons nous adapter. C'est-à-dire, si nous avons un pied qui se déforme, nous allons nous adapter. Mais cette adaptation va entraîner des surmenages localisés au niveau d'articulation qui vont s'user plus vite. Vous voyez, des disques qui vont se tasser, des organes qui vont s'inflammer, etc., etc. Et mon, mon but pour les, pour, les, pour les 20 ans à venir, c'est de développer cette méthode de prévention physique euh, de 50 à 120 ans. Parce que si on fait le dépistage, si on cherche à cause, si on dépiste, si on la trouve et qu'on la soigne, on peut empêcher ou ralentir le vieillissement et surtout récupérer des fonctions perdues. Et ça, moi, je vois souvent des personnes qui arrivent moi avec deux cannes euh, ou une canne et qui ressortent avec une canne sous le bras ou les deux cannes sous le bras tout simplement parce que j'ai fait une chose extrêmement simple. J'ai réajusté un genou, réajusté un pied pour que la personne puisse se tenir sur sa jambe droite. Si la genou est pliée, elle est complètement à travers et elle est obligée de s'appuyer sur les cadres. Ce sont des choses très simples que savent faire les osteopathes posturologues et j'espère que dans l'avenir, ce genre de pratique sera, disons, répandue couramment.